Ce que tu fais encore Je retrouve plus la carte d'Arendel. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. On est loin d'avoir fini de regarder toutes les théories. Peut-être, mais j'aime bien savoir où sont mes cartes. Et l'équipe J'ai une grande nouvelle Ne dis pas qu'on va à Arendel. J'ai plus la carte. Mais non, je suis loin d'en avoir fini avec la Reine des Neiges. Ah, <rire> Mais on va avoir de l'aide. Notre équipe va s'agrandir un peu. Tu cherches un assistant Non, mais un peu d'innocence dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Alors je vous présente la nouvelle membre de notre équipe, Martien et martienne. Salut les Terriens Aïe Oh on oh va bah j'ai retrouver ma carte. Mais ça va pas, Amy. Bah quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est une martienne. Mais c'est pas ça le plus grave. C'est une lounette. Directs et principaux de Disney. Ah parce que les chevrons c'est Disney peut-être. Mmh. Y a aucun souci. J'en ai parlé avec Prince et il est d'accord. Marcia est une adorable petite martienne et sa pensée d'enfant, ça va nous aider pour certaines théories. Oh, Emi, Emi, je peux la voir? Je peux le garder? Ça va être ton collègue, donc oui. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très malin. Merci. Aïe, aïe, aïe. Bah tant qu'elle ne fait rien à mes cartes, je vois aucun inconvénient. Je carte du ciel à tonton Marvin si ça t'intéresse, la carte. Elle me plaît, cette gamine. Et ça y est, après la carte débile et la peluche incapable de parler, la gamine sautillante. La prochaine chronique est en cours de réalisation et sera bientôt disponible. Si la généalogiste ne se fait pas désintégrer par Marvin entre-temps. Il se passe quoi là-bas